Aujourd'hui, je vais parler à mon ami. J'aime rencontrer des gens différents, donc j'ai beaucoup d'amis, mais Paul est mon meilleur ami. Il reste près de chez moi. Il a 20 ans. Nous faisons souvent de nombreuses activités, ensemble, comme jouer à des jeux, faire des voyages et suivre des cours de musique. C'est une personne très honnête. Simple et intelligente. Il m'aide toujours, quand j'ai des ennuis. Il me guide, très bien chaque fois, que je suis confus. Je suis, très reconnaissant, d'avoir un ami, comme lui. Merci.